T'as reste encore quelques aim. Oh là, là j'ai de la chance de pas me manger une baffe Y'en a qui montent ou pas non, Si tu veux tu peux descendre là non, y a là, euh... je peux pas. Par contre je peux les doser peut-être Non Après, je, sais pas je sais pas si c'était le bon baite si respawn Ah la boîte à 10 Allez s'il te plaît Allez ah, bâtard non oh. Mais Ah je vais pas t'avoir Ah ça me plaît. Il est collé à mon gros cul Ah ils vont me tuer. Vas-y ah, ah, hein. bah, si eh bah ouais, bah ouais bah ouais bah ouais, bah ouais Putain là on est bon pour recommencer. Putain de charou <rire> en Gros j'arrive Couteau, couteau euh... couteau musclé. Bon salut couteau. à tous, bienvenue dans ce défi de Spartiate en compagnie de Kino. Bonjour Kino. Eh bien salut Pour la troisième fois, euh, on va peut-être y arriver cette fois-ci euh, Donc défi de Spartiate, 20 balles à gagner pour ceux qui font le plus de manches avec un full gameplay euh, Le défi c'est ce vendredi et il est clôturé le vendredi, le vendredi qui suit, je vais arriver à parler sans bégayer euh, Les règles du défi sont assez simples, euh, on va aller simplement ouvrir le courant, vous allez voir ça en fin de manche euh, On va ouvrir le courant et aller direction euh, le phare Ensuite dans le phare on aura le droit à Daikiri et la boîte qu'on a préalablement euh, euh, placée dans le phare C'est à dire on a restart la partie jusqu'à ce qu'elle soit dans euh, le phare euh, Rien d'autre à préciser à part que si on ne fait pas euh, la mort instantanée avec Georges, En gros il euh, y a un espèce de truc où quand euh, vous... Putain euh... Vas-y là Vas-y <rire> En gros quand il y a une insta vous avez des zombies électriques Et avec ces zombies électriques vous cuttez vous, vous un zombie électrique pendant une insta Et du coup bah ça vous donne un truc où en gros quand Georges il tape avec son marteau par terre Là ça va me faire de l'électricité Voilà bah si j'avais ce truc là bah il y aurait pas d'électricité T'as été au courant Euh je vais y aller vas-y vas-y reste là si tu veux Non non bah vas-y on y va avec Georges il va venir avec nous Ah ça c'est bien, on l'a vénère direct, on va, on va le recalmer direct aussi yes. Et il est là assez rapidement je trouve Ah on devrait peut-être essayer de le laisser euh, calmer tu sais, ça serait bien en vrai Ah ça risque d'être, ouais c'est possible en vrai, mais ça risque d'être chaud Ouais c'est possible, faut ouais, mais... ouais. lui tirer dessus quoi C'est ça Et si on a le charo, euh, c'est chaud Vas-y go, hein, je débute, je débute Ou il me bute Oh machine de mort, viens là toi gros porc J'ouvre toi en attendant Vas-y vas-y Bon et du coup une fois dans le phare vous avez le droit de buter Georges hein, si jamais vous y arrivez Chose qui risque d'être difficile là, je vais me transformer en glaçon Ah fais gaffe au respawn, j'ai tout ouvert Ouais allez j'arrive euh, au niveau des manches pour euh, aller là-bas, euh, flexible, hein, vous pouvez y aller à la 5, 6, 7, euh, je m'en fous, avant la 10. Avant, avant la 8, allez, avant la 7, avant, bon, avant, avant. Bon vas-y, avant la 7, vu qu'on est à la 6. Et euh, Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, puis c'est tout. Enfin je vois pas, je vois pas autre chose à préciser. Bon alors pour Kino, on va se pencher sur Kino maintenant. Oh HK21, c'est bien ça. HK21 c'est plutôt pas mal Alors on va se penser un peu sur le cas de Kino Donc Kino et euh, euh, Kylian C'est ça votre prénom C'est bien ça là. Attends t'as 22 21 20, ah, 20 20 je vais sur mes 21 là dans 3 mains Ok ah, Tu vois j'avais déjà oublié <rire> Pas de soucis <rire> Petit x2 Bon c'est tout ouvert si jamais Ok Bon bah allez moi je vais rester comme ça je pense hein, je vais te laisser faire de la caisse, et le Blanc J'ai une HK c'est bon Je me démerderai j'avoue qu'en fait on peut la faire la boîte à 10 tant qu'on est là quoi Putain. Après les premières manches on peut essayer de... ouais d'accord ouais. On peut essayer de camper ici un petit peu hein, genre jusqu'à la... ouais, ouais, jusqu jusqu'à ce qu'il qu n'y qu ait pas Georges George, quoi C'est ça Oh j'ai une idée pour Georges Genre euh, quand il arrive là je vais, je vais le tirer en bas Et comme ça toi tu peux camper en haut, si t'as une arme qui peut camper euh, J'ai rien pour camper, donc on peut faire l'inverse à la limite Ouais mais du coup c'est moi qui aurais la boîte à 10, ça pue ça ah, pue. Après, après la boîte à 10 oh, Au pire si elle sort la boîte à 10, euh... ouais bah tire le en bas et... si à va le tirer en bas et l'esquiver Ouais euh... ah, c'est jouable hein. Parce que là j'ai hein. China Lake euh, Spectre Ah ouais ça pue un peu du cul Ouais je suis bien on va dire Vas-y mais déjà tu sais quoi, je vais les défoirer un peu en bas là Quand ils montent ça se trouve à va sortir <rire> ça être tout non on va faire les manches comme ça ça va être bien ah il est là le gros porc <rire> ah non eh bah ouais bah ouais il eh, y a un sprinter oh ah vas-y ça y est ah ce défi va être dur en fait non c'est bon ah mais ça va être dur il eh, casse les couilles faut aller en bas sans qu'il nous tape là Oh. Attends je le tire un peu par là. Ouais tu veux essayer de pas l'énerver ah Ouais ouais faut pas le faut pas le vénère Vas-y toi, viens là Voilà Vas-y faut le tirer en bas Al ah, bâtard Et il a tiré par toi Bien joué Allez me touche pas gros porc Voilà faut le tirer tout en bas Comme ça s'il y a une boîte à 10 on peut monter tu vois Ouais, après euh, ça risque d'être chaud hein, si les Bah en fait là s'il arrive en bas Je vais essayer de remonter à la fin de la 8 Et comme ça euh, je les défonce en haut euh, Avec l'HK Parce que moi il y a moyen qu'il n'y aura pas de zombies qui sprint tu vois Vas-y, je te laisse prendre l'escalier Parce qu'avec une spectre ça risque d'être chaud Ouais ça marche Oh, c'est des de fitryharder de mort, on peut même pas parler gros Ah bien ça Bon l'instant ta kill allez ah, les c'est NON <rire> Un putain de Naruto qui m'a coupé Merci bien Ah vas-y je vais monter Vas-y On va essayer de faire comme ça ah, bon, est-ce qu'on va pouvoir euh, discuter? Y... bon pense bah, est en place. dans la partie juste avant, euh, j'ai appris que euh, Kino travaillait euh, dans la petite enfance. L'enfance, ouais, oui, en, oui, ouais, dans, ouais, dans, dans la petite enfance. Après, petite enfance, c'est vraiment pour les tout petits, mais euh, avec les enfants, on va dire les, les enfants de 3 à 6 ans. Mais du coup, tu les aides à faire quoi en fait? Euh, bon en fait genre euh, la semaine ça va être euh, tout ce qui est les devoirs et tout, donc début de euh, début de matinée, euh, histoire qu'ils se réveillent bien, les mettre un petit peu en place, les stimuler un petit peu Bah attends mais tu fais euh... ça dans une crèche Une maternelle Non c'est pas dans une crèche, c'est à l'école, ah euh, ouais. ouais genre le matin quoi et l'après-midi, le soir ça va être surtout les, les petits devoirs qu'ils ont, enfin les... les petits trucs euh, qu'ils ont à faire D'accord, bah du coup t'es comme un prof quoi euh, pff, non parce que moi je vais pas. Je vais pas me charger de, les, de leur faire apprendre les trucs, ça va être euh, Je te dis une bêtise pour les. Pour ceux qui ont 5-6 ans. Ah t'es un pion euh, Ouais en, en gros, en gros. <rire> non Ouais mais ça va ouais pour les pour les enfants ça va, ça va. C'est pas pour ah, les collégiens <rire> Les collégiens euh, t'ont craqué gros Ouais euh, ouais t'inquiète, je te. Ah qui nous le pion ah, Je fais du.. Je fais du.. du centre agré aéré.. Euh, Ouais donc c'est... Ah mais t'as Et... passé le BAFA déjà Non justement genre avec mon diplôme ça peut permettre un petit peu de... Enfin ça peut permettre de... de Comment on appelle ça De pouvoir travailler là-dedans tout simplement Ok parce Eh vas-y mais pas. mec en haut c'est un, un scandale euh, Je vais redescendre parce que je sens que je vais mourir tout en haut Ça va être la merde Je, vais bah, je descends juste dans l'étage Vas-y hein, on va prier pour la... Pour la caisse à 10 en fin de manche. Ouais ouais ouais En plus on l'avait eu avant Ouais mais du coup tu peux faire des... tu, tu peux faire euh, animateur euh, dans le centre loisir ou quoi Enfin pas animateur mais... Euh... Pendant... pendant les vacances si c'est ce que je fais, je suis animateur avec... Euh... Bon, je... Ça dépend des moments je suis un petit peu avec les plus grands Ouais Mais euh, euh, Ouais pendant les vacances je suis là, je suis je suis, je suis dans les centres C'est nice ça Ouais ça tue c'est pas mal en vrai Tu, C'est pas mal quand, euh... quand ils ont décidé d'être euh, cool Quand ils te font péter un câble en vrai tu, tu rentres chez toi t'es mort Ouais Attends, Heureusement que j'ai un truc qui défouraille rien Ouais moi ça va être chaud là va falloir tu me tues mes zombies tellement Parce que ah ouais si tu, Bah si tu veux pas énerver, énerver le charge j'ai que la spectre Et j'ai plus ouais, calme. Ouais, ouais, ouais. ouais bah ouais bah on va faire ça hein. Je vais m'occuper des miens là en 2-2, deux, deux. il y a une boîte à 10. Oh, euh... Essaye de monter, monte. Ouais alors. Monte, attends. monte et fonce euh, tout là-haut, normalement, a pas de envie dans les escaliers. Ok je dois avoir les derniers. Ouais ça du, du coup je vais. Ah ouais mis pas ça... ouais, Bien joué Trace, trace, trace, trace, trace, trace, trace, trace, trace, trace. Ouais ah, je vais pouvoir en faire 2-3 je pense que ça va être cool. <rire> Ciao. Non, je veux pas. Ah, c'est chill en vrai. Ah, j'ai les matrioshka Ah, ouais, bah, mais ah. Ah, sans PHD, ça risque d'être un peu Sans PHD, sans tuer Georges, surtout. Pas enfin, sans énerver Georges, ça va être impossible. Ouais, ouais, grave. Ouais. T'as rien en eu Moi, j'ai un espace 12. C'est oh, mieux que rien. Ouais c'est mieux que aussi. le China like Vas-y faut que t'arrives à redescendre T'arrives bah, à bon. redescendre ah, ouais, avec mais... le gros con Faut qu'il te suive Ouais c'est bon le temps il va descendre tranquille Yes Après comme taf c'est chill C'est pas mal Il y'a aucune... pratiquement aucune journée qui se ressemble ou quoi Tu fais des, des trucs euh, différents tout le temps mmh. Donc c'est pas mal ça te permet de d'installer enfin, une petite routine quoi Eh moi j'aurais peut-être pas la patience Ouais il ouais. avec les gosses Faut de la patience de ouf et puis genre faut savoir prendre sur soi parce que quand ils sont là euh, Tu la répètes 3 fois 2 plus 2 ça fait combien euh, fait que, Ouais ouais ouais J'ai ouais, bon. à chaque fois oh. Non après si t'aimes ça c'est genre un métier qui est grave stylé Ouais genre un vrai bonus euh, ça sort Ah eh mais là du coup toi t'étais en vacances aussi Ouais t'as pas vu Bah repris. pendant le confinement, confinement j'ai pas travaillé Et, Et là, euh, coup, non t as t as les cas elles, elles ouais. ont pas encore ouvert. Ah hein. ouais bah ouais ouais Du coup t'as des grandes longues vacances là Ouais c'est ça Oh ouais j'ai plus de balles J'ai 18 balles d'HK J'ai 8 balles de space 12 ah Ouais ouais j'en ai 28 Ah on est, ah, on est rôti après en vrai si jamais bon bah ça énervera le Georges mais j'ai les matrioshka donc on pourra paquer cela. Eh mais attends mais tu sais quand tu le vénères tu sors les munes hein du coup Avec euh, les, Bah les munes de Georges Avec les munes de Georges ouais, oui, tu... ouais ouais mais ça c'est que quand il est vénère du coup C'est oui, pour ça qu'on les a pas eu encore tout à l'heure on a eu deux fois deux fois les munes d'affilée c'était pas un début de cycle c'était les munes de Georges et les munes normales Ouais Bon du déjà, coup, je une machine que... de mort Attends on va la jouer On va pas l'énerver tout de suite Bah attends j'ai ah ah deux zombies avec. Tu l'en as jamais une dedans non Oui. Au début de game. Ouais. Ah toi tu veux qu'on le tue T'as malade toi <rire> C'est bon Ah je sais pas en vrai. Bon, hein, ah mais je que... suis giga musclé lui. C'est quoi J'ai une, une insta. Ah ça peut être sympathique ça. En vrai euh, si bien on te laisse la jouer l'Insta. Ouais ça devrait le faire en vrai. Et voilà. Oh, t'as réussi à mettre une grenade sans... Sans énerver Georges ouais. Oh ouais, bien basé Ouais le mec est, est pro, il est minutieux C'est pas chirurgien <rire> Ah non, pas <rire> des études pour ça Putain y'a pas de mine, ah, je suis au bout du rouleau wow. Oh c'est dur 4 balles Putain on a vraiment des armes de chien là, et puis on va avoir une boîte à 10 euh Ah y'a moyen ouais 4 balles de space ouais, ouais. ouais bah ouais mais j'en ai, ai 24 hein, on y croit, on y croit, on y croit, t'inquiète Bien sûr, prochain zombie l'émune De toute façon au pire des cas si vraiment genre on se retrouve à sec genre toi, 4, toi 0 balles et moi 0 balles De toute façon moi ça va être vite fait hein Vu que je peux pas vraiment... bah enfin, si je peux je tourner pare... mais... T'as plus de balles Pareil je te rassure hein, ben genre... Euh... Là je vais commencer à tirer et je vais plus avoir de balles Ah, on va être obligé de le vénère voilà. et de mettre un paquet, un... faire un pack avec des grenades quoi, avec Georges Vénère Pour sortir des mines J'ai plus ça y est Putain, c'est putain de blague Là ah, c'est mon dernier chargeur, allez On y croit Ouais, ah, on y croit, on y croit, on y croit J'ai envie <rire> de rassembler une vague pour faire un pack au Smash Vas-y, reste vrai je te non, la non, ramène. Ah, non, ça sert à rien. Ah, y'a un truc, une bombe. Ah, on va attendre hein, qu'il soit là. Ah, euh, ça peut partir de là, hein. Ouais, ça peut. On va refaire un tour. Avec mes trous de balles. C'est pas la fin. Non, c'est bon, ça arrive. Ouais, ah, c'est bon. Perdu... Ah, c'est bon, t'aurais perdu Dakiri. Ah, putain, c'est une blague. <rire> c'est le foie de Le charpentier ah non, Oh encore oh, oh, pire Ouais mais... Euh, ben là, je pense qu'on va pas avoir le choix Ouais hein. ah, on va pas avoir le choix, pas du tout ouais. Après en vrai, si tu veux faire un pack aux grenades... Euh... Ah on si peut on... on peut les ramener, on peut se les ramener et moi je les fais à l'étage du haut ou... Ouais c'est ça, c'est ce que j'allais dire genre se les ramener, on monte tous les deux à l'étage du haut et je mets soit une matrioche chaos, soit toi tu mets une grenade Ah j'avoue la matrioche ouais ça peut passer en haut la, la porte qu'on a ouverte. Mmh. Ouais ouais euh, bah, vas-y je te dis quand j'ai plus personne y en a un qui sort aux fenêtres là ça, ça serait con cool qu'il y en ait un devant nous tu vois on va se faire serrer dans les escaliers comme un Delos Ce serait marrant tiens Ah y en a un là hop C'est bon. moi je moche quatre Je crois qu'il y en a plus Ah tiens je... Ouais je suis là Vas-y Voilà tu une les grandes techniques Ah tu les prends tu les prends Ah tu devrais m'atrioche euh... Direct, Toi, grande strat. Ah mais t'es un génie! Ah, vas-y, par contre, euh, on... Ah j'aurais peut-être dû la tempo pour les mines non? Je sais pas je suis en train de penser. Ah, non, non. Hein. ah ouais, Ah bah... il va nous, sort... ah. il va nous donner les mines au moins. Ça va être marrant là. Euh, S'il nous donne les mines, tu veux pas que je matrioshka Un mot? Euh, bah, en vrai, là, ah, pour, pour, pour l'instant, déjà, ouais. il les donne pas. Faut déjà qu'il Ouais faut déjà qu'il électrifie des zombies de con hein. C'est bon Vas-y son. sont oh Voilà, bon déjà Bien, on va pouvoir euh, tenir une ou deux manches de plus <rire> Ouais, ils ont Ouais, la prochaine euh, enfin, fin ah, de la ouais. manche, si on y arrive faudrait. faudrait... Oula, toi ramène les moi, j'en ai tué un là Ramène les moi en bas Ouais, Et... attends là c'est un Ça peu, je peu le peur. bordel ouais, Il met des coups de marteau là ah parce que moi ça descend encore Yes Aïe aïe aïe aïe aïe Eh ouais doser Bon bah t'as un pack qui arrive avec Georges Franchement euh, si t'arrives à Matrioche sans te faire doser au moins Mais le truc c'est que t'auras George au cul Et euh... Georges au cul il fait vraiment chier Attends je vais essayer de faire un bon. Ah ça va être compliqué <rire> Genre j'y te colle gros Ah c'est faisable hein Ouais ça passe hein je crois euh, contre, Ouais ouais c'est la merde là Colle colle colle vas-y Bien joué oh, Heureusement qu'il a fait coup, un alors, move de coup, débile Je redescends ouais, ouais redescends je vais le regarder le charge Bien joué <rire> Putain Action de génie Oh c'était chaud, j'ai vu ma vie défiler 6 fois là <rire> Regardez-le <rire> T'as un relais mune, vas-y ah, ouais. Attends, attends Ah oui mmh. Vas-y, oh. je les prends Vas-y, vas-y Je sais pas où t'es... Bien joué Est-ce que je peux remonter Non. Non, non. C'est n'importe quoi. Vas-y, Allez, tu peux on fait des grands tours de phare. Ah non, tu peux pas. <rire> Trop stylé, Space 12. <rire> ça, va être, ça va pas être le défi, le phare, ça va être le défi Space 12. Ah ouais. <rire> ah, il est bien, je t'avais dit qu'il allait être bien celui-là. Grave en vrai. Ah, vas-y. Putain. Ah, c'est le merdier. Bon ça arrive hein, ça arrive, ça arrive. Il y en a encore un qui descend d'en haut. Il y en a encore un qui sort de la fenêtre, deux. Un troisième qui descend, un quatrième. Ah ouais, encore un.. De en a... toute façon ça va être la fin là, non Bah y'en a encore un, encore deux. Ouais bah au pire si tu peux pas me réa vieux termine la manche, de toute façon j'ai pas grand chose hein. ah, Il y en a encore un à la fenêtre, tu prends pas me réa. A part si t'as un cabou. Ah j'ai une insta. Ah oh, c'est bon ça. Putain, le héros, le héros! Bien joué! Ah, un génie! Eh, vas-y, moi, je vais me faire doser! <rire> ouais. Ah, mais non, j'ai plus des chats! J'allais dire, c'est parce que t'as pas des chats, ça, mais pareil! Ah, ouais, bah, j'allais chercher! Mais non! Ah, moi, je suis pas sans Daikiri, c'est mort! <rire> Pour une fois que c'est le meilleur atout! Crap Enfin, le meilleur atout, le sait. Faut lui faire honneur! Ouais, c'est ça! T'as un boîte à 10. Non oh Fou Ouais. Et là on peut pas l'attendre tampon, ouais, en vrai ça. Ouais, non. Ah, par contre on peut peut-être la faire hein! Oh euh, si on pack tout, ouais y'a moyen. Ah bah, bah, bah ça, ça risque dur. Ouais, ça risque d'être chaud. Genre là moi j'ai tout, c'est. Attends, non vrai. pas bon. De toute façon, ouais, c'est ouais. bon, je l'ai oublié. Ah, ça aurait pu être jouable, là je l'aurais pris, -da -da -da -da. début de boîte, tac Là au pire tu serais monté Ouais je serais monté, a... Ouais j'en ai fait, fait qu une a... quoi C'est ça en fait ce qu'il faut faire, même pas plus Parce qu'en fait genre là euh, On serait monté à l'étage où j'ai ma truchka tout à l'heure Ouais Moi en fait, j'arrête tous les zombies Donc je les garde et puis toi tu vas faire des caisses ou inversement Ouais mais le truc c'est que Oh là là, Ah mais attends c'est pas, c'est insane ce que je me bouffe Et puis là j'en ai un putain un paquet Ouais, pareil. Après ils vont peut-être tous respawn en même temps. Ils une machine même... de mort, et, et puis il y en a un qui descend. Et t'as eu un charpentier, donc derrière il n'y a personne là. Là c'est le dernier là, de l'escalier. Ouais mais je vais pas pouvoir monter direct. Non, non, c'est mort, c'est mort, c'est mort, tu peux voir En fait, je voulais que tu prennes la machine de mort, que tu défourieres comme un Spartiatt, mais Ah là tu pourras pas me ré Trop chaud, il y avait un charpentier, c'est cuit. Ah là ça descend aux des escaliers. C'est tué. Putain. Ouais c'est pas grave tranquille. J'avais rien. Eh finis la manche et tu fais honneur. Eh même Allez. si tu finis pas la manche. Tranquille, t'as déjà fait des actions de Des bonnes actions. Ouais, scandaleux. Oh le coin de la porte. Le coin de la porte. Je la finis au space douce, c'est mort. <rire> en vrai c'est la fin là, non ah, elle est pas mal là, ce passe. Hein. Non, la fin, non on vient de la commencer. On a eu premier bonus, boîte à 10. Derrière, ah, ouais. On, euh... enfin, après, il n'y a pas un milliard de zombies. Hein. Si tu fais 3 packs avec les, avec les matrioches, c'est réglé. Yes. Moi, je vais montrer des petits barreaux aux fenêtres. 3. Euh que tu peux te faire doser avec les matrioches hein. ouais ouais je La la grosse te pète et que t'as une petite qui pète qui vient ouais qui spawn vers moi c'est ultra random après genre ouais c'est vrai pas le choix et ben ouais C'est la citadelle V2. La citadelle hardcore. Grave. Eh, ce défi qu'on avait fait à 4, ça c'était tellement un bordel, mec. Là, ça va être marrant, par contre, pour toi, du coup. Non. Oh, bah, c'est oh, bien. Ah, je suis, je suis... Oh, je suis là. <rire> je suis bien, j'étais pas prêt. Ouais ah, j'étais pas prêt psychologiquement ah, mais... à revenir. Oh, tu vas faire comment maintenant En vrai, faut chater de ouf la caisse à 10. Mais elle vient de passer. Euh, elle vient de passer. Euh, T'as eu quoi Il Y'a eu une machine de mort après, et puis rien d'autre. Hein. Après, y'a déjà eu les munes dans le cycle, je crois. Il y a eu une Insta aussi. X2 aussi Ouais, donc après, en fait, elle peut tomber. Hein, mais... Après, c'est cuit en soi. Le seul truc qu'on a de bien, c'est les matrioches. Oui. Donc il va falloir faire rentrer des packs et les doser. Mmh, ouais tu veux qu'on les rassemble du coup ouais attends je te dirai quand ouais bah ouais on va être obligé j'ai pas les vieux couteaux <rire> euh... attends là il y a le dernier qui descend attends, ça serait bien que je me fasse pas doser bon, faudrait que je change de sens ça serait pas mal bon euh, vas-y bah au prochain tour hein, on va faire un petit tour encore en enfin, vrai ouais, tu peux monter là Ouais, tu peux monter moi je crois que je vais dégager en haut Vas-y vas-y ralentis comme tu veux. Là, je vais me foutre devant la porte du phare. Je viens là, je okay. pas le choix. Genre j'ai cru que t'allais monter genre tout en haut. Et après redescendre. Euh, ouais j'avoue que ça aurait pas été con là, Je vais descendre ah, il ah, ouais. eh, euh, là. Aïe m'a le bâtard. Vas-y ça me force. là C'est ça t'as la, la guerre génie, t es t es Putain, chier <rire> <rire> eh, Je vais me faire doser front en avant, c'est sûr. Mais non, mais non, on croit en toi. Allez, allez. Ah, je vais t'avoir, mais après pour qu'on reparte. Ah, ça jouable. Ah, ils vont faire du tour ouais, que... les mecs. Ah non, va. Ouais. J'ai serré un T pour que tu passes. Non, tu vas te <rire> Putain, mais j'étais obligé de serrer un T. Ah, mais là, t'es mieux placé par contre. Pas... Ouais, ouais, c'est pas grave. Genre, tu refais exactement <rire> la même. Tu <rire> ah c'est un bordel Il va taper là Eh vas-y il faut que je saute quand il tape ça saoule Ça serpit tellement Ah ouais là, ça Il est pas mon cul C'est bon Allez on va faire demi-tour encore Non c'est bon Vas-y va, va vite vite vite Ah y'en a un des... Mais ouais, qu'est-ce qu'il fout là lui Garde le je vais les. Là je vais les tuer, ouais, je vais vite redescendre. Bon. Bon. Ah c'était un bordel. <rire> un bordel. T'as assuré. NON Ah là... Oh gros caisse à 10 oh, lourd. Oh. Bah... bah. Je vais pas qu'un mot Ah hein. oh, ouais t'es chaud Vas-y vas-y ah je vais, je descends, je descends, je descends Et prends là quand elle brille au max et... Enfin je sais pas quoi, franchement là j'avoue que... Allez bien qu'est-ce que caisse dit 10 hein, mais... Je sais pas si je pourrais en faire une Au pire là t'as du monde qui est descendu d'en haut, de tout en haut Euh non, vas-y là tu peux... Non non non je peux pas, j'en ai deux qui il Ah y avait le charpentier encore quand on... oh. <rire> Ah ouais Scandale Eh non on a pas le temps de faire une boîte gros Eh, je bloque si ça vient d'en haut Non non justement je vais descendre là Je vais très bien hein. Ouais ouais ouais. je sais je sais mais je bloque si ça venait d'en haut tu sais Ah oui ouais ouais Ah en vrai il a son truc qui brise Cet enfoiré De quoi Il y a son projecteur qui brille un peu Ah ouais ouais bah un peu alors <rire> Faut enfin, encore 2-3 machines de mort Ouais encore euh, 12 euh, 12 euh matrioche Ça va, tu cours avec l'aspect ouais, toi, t'as le temps, l'arge. t'as mais des sprinters derrière, il rend fou. Oh ah ouais, ah ouais, là, là ouais, là oh c'est je serre un t pour que tu Et passes. À, la droite, à droite, à droite, à droite. droite. Ah oh, non, ah, bloqué, ah ouais, non mais c'est hard mec. Oh. Il m'a ralenti de il ton enculé avec ce. truc <rire> il rend fou son marteau de merde. Mais en vrai tant mieux qu'on n'ait pas fait la, la marée instant parce que genre, ça rend le truc plus fun Bah ouais, ouais carrément Ah c'est drôle, ah, moi j'ai kiffé Ah ça va en ce moment que des, que des bons petits défis je trouve Celui avec il était cool, celui avec toi il est cool Nice Grave Bon ben bah, voilà du coup on a fait 16 pour ceux qui feront le plus de manches euh... Bah 20 balles à partager euh, Donc un full gameplay Twitch ou Youtube ou quoi euh, et, puis, et puis voilà c'est tout, c'est tout Bon bah merci Kino, je pense que c'était pas mal Ouais c'était vraiment pas mal, merci à toi pour l'invitation Nada, franchement c'était une bonne game, c'était drôle ah, On a fait des actions, c'est pas mal Ça se fait la game le héros Ouais bah toi aussi deux fois, hein. le héros Bon bah fin de la vidéo, merci à tous d'avoir regardé si c'est le cas Et puis sinon bah, bonne chance à tous pour, pour, pour, pour, pour, bah, pour, pour, pour ce défi hein. voilà. Allez à plus tard tout le monde, ciao